Je t'en parle pas, je m'impose Waouh on est 4 fois moins, on fait 4 fois plus Y'a qu'en hiver, je suis sonné Mais pourquoi tu t'étonnes si je les mets de côté Le turbo a calé du vélo, t'es combien Il faudrait qu'une bouchée pour tous les arroser T'es rappeurs sont KO, je vais tous les aligner J'effectue le travail à la chaîne Mais qu'est-ce que t'en dis, maintenant t'en parle plus Je fais que du bif, mais ça j'en parle pas On a cassé des culs, mais ça t'en parle plus T'as c'est ton foc, j'ai perdu en essayant de gagner. Je pas mes gens dans le sol te rend violent. Tes potos, ton lâcheur, regarde dans le clip et ton soi disant frère T'arrives à la pétrole. Je oh. rester zen, je vais rester violent. Dans le rapetit, tu me serres de cure-dent. est mes cures, mes parents Je pense à la veille, je pense à mes paroles. Je pense à mes proches, je pense à mes dents Je repense à mes faux mais mes seulement moi. Mais je repense à mes proches, à mes darons. Je parle pas, je te cause. Mais je suis dépassé car j'ai fait que tu le passais. En hiver, tonné. Mais faut pas les caler, moi je les mets de côté. T'en parles pas, j'm'impose Waouh, on est 4 fois moins, on fait 4 fois plus En hiver, suis stonné, Mais faut pas s'étonner si j'les mets de côté Ma conduite se renie, j'suis soi-disant posté La govée du Gucci, elle aurait pas un rond Si sais qu'elle est mauvaise, j'la la up, c'est son gars Et son gars va rien faire à part un bist Ma conduite se renie, j'suis soi-disant posté Les junkies, les crackies, faut que me la lèche je potos poteau, c'est parce que j'ai goûté la drogue et douce, je vais même me la démanteler. Je t'en parle pas, je m'impose. En hiver, je zone. J'connais beaucoup de haineux qui cherchent à faire, mais j'en connais plus d'un qui va finir par C'est Avec toi avant mes 18, combien vont m'oublier, combien vont le payer. Ouais ouais. que des merdes, j'active le turbo ouais. bitch. Sur toi, vite ma vessie, LSS pour ouais. la fuite. Je parle pas, je te cause.